La servante à rouleau. Indispensable dans un atelier, en menuiserie, ferronnerie et beaucoup d'autres activités, la servante à rouleau apporte une aide appréciable dans de nombreux cas. Elle est pliante, peu encombrante et très simple d'utilisation. Idéal pour le corroyage en menuiserie, la manutention et la découpe de longues pièces de bois ou de fer, le rouleau permet le déplacement sans bouger le tréteau. Le support télescopique du rouleau permet une hauteur maximale de 105 cm. Cette possibilité de réglage est très importante lorsqu'il est nécessaire de travailler de niveau. Enfin, cette servante peut supporter un poids maximal de 90 kg, ce qui est remarquable. C'est un matériel vraiment utile et pratique qui apporte une aide considérable. Pour consulter la version écrite et illustrée,